Bonjour, bienvenue. Donc, nous voici dans le rendez-vous de notre journée à TDI. On remercie, Nous remercions chaleureusement la mairie de Penautier de nous accueillir dans ce bel espace du théâtre Naloba et de faciliter le déroulement de ces rencontres. Merci à nos partenaires, aux familles, aux amis, aux professionnels, aux personnes en situation de handicap qui sont présentes individuellement est représentée par l'association Nous aussi. Vous êtes nombreux à vous associer à cette manifestation que nous préparons pour vous tous avec soin dans un format qui favorise la réflexion, les connaissances, les témoignages, et l'échange. Alors oui. TDI, hier soir on comptait sur le bout de nos doigts, comme dans la chanson de Nougaro, est-ce que c'était les 9e ou 10e journée de la TDI Donc c'est la 10e journée, organisé, voilà. organisée, par Serge Loubet. Donc il n'est pas parmi nous cette année, mais nous avons eu envie de faire un petit rappel sur qu'il soit avec nous au moins par la pensée. Alors, un grand merci à Philippe Kern et à Stéphane Kowalsik pour leur aide technique dans la réalisation des vidéos, leurs conseils précieux et l'animation de la journée. Merci aussi à Jean-Christophe Garrido qui s'occupe de la réalisation de tous nos documents. Voilà. Donc je voudrais remercier les représentants des autorités qui sont là aujourd'hui et représentants des diverses associations. Merci à Gérard Ribbe, Gérard Ribbe qui est psychiatre, gérontologue, sexologue. Nous nous sommes connus sur les bancs de la sexologie, tous les deux. Il est enseignant à l'Université de Lyon. Et donc, dégagé de vos obligations et d'avoir affronté les grèves pour participer héroïquement au débat de la journée. Merci à Farida, médecin sexologue qui représente le master actuel de l'université. Elle va nous amener des témoignages et son expérience dans les projets Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du projet. Je voudrais rappeler que c'est un travail collectif. L'argument, il a été écrit à, à plusieurs voix. Tous ceux qui ont participé aux conférences, aux, intérêts, aux témoignages, aux tables rondes. Cette année, interactifs avec vous tous dans la salle et nous vous avons proposé une nouveauté, c'est la boîte aux questions. Merci aussi à l'équipe des salariés, des administrateurs pour l'organisation matérielle et technique de la journée, leur attention pour le confort de tous. Donc le thème de cette journée, la vie privée dans tous ses éclats, respecter thème du respect qui revient la parole des personnes handicapées respecter l'intimité dans l'accompagnement des la personnes années précédentes la personne en situation d'handicap cette question est le fil conducteur de nos journées depuis plusieurs années en 2015 la solidarité autour des parcours de vie en 2016 dans le parcours de vie et en 2007 l'argent entre contraintes pour dans son parcours de vie le respect de l'intimité nous a paru un angle de questionnement pertinent pour soutenir l'autonomie des personnes dans leur parcours de vie la dépendance le handicap Oblige la personne à vivre sous le regard des autres. Familles, professionnelles, auxiliaires. L'action des personnes est exercée par la bienveillance et la bientraitance. Elle pose des limites qui parfois s'opposent à la vie de vie et au débat de l'espace propre à chacun, en lien avec son intériorité et ses désirs. Un reconnus et respectés. À l'ère des nouvelles technologies, l'avènement des réseaux sociaux, la pression des médias, le changement des mentalités et des comportements, la vie privée a-t-elle encore un sens Comment, en tant que tuteur ou curateur, en tant que parent, professionnel, accompagnons-nous les personnes qui nous sont confiées Respectons-nous leur vie privée que ce soit dans le quotidien, au travail, sur leur lieu de vie, dans leurs loisirs, dans leur vie relationnelle, avons-nous assez de distance pour ne pas... ...défis se situe dans l'entrecroisement de dimensions complexes. D'après le Code chacun, qu'il soit mineur, Protégés, malade, alités, usagers, chacun a droit au respect de sa vie privée, protection du domicile, protection de l'image, protection de l'intimité, santé, sexualité, opinion politique, croyances religieuses et aussi le respect des choix de vie et des relations personnelles. législatif et politique de la vie privée l'intimité évoque un espace réel ou imaginaire déterminé par l'individu bordé par une clôture une limite entre le public et le privé ce qui est à moi et pas à moi ce que je veux montrer ou pas ce que ce que avec des amis Groupe, espace, les espaces individuels, l'espace des parents, l'espace dans les maisons de retraite, aux, quelles influences historiques, culturelles, sociales, économiques, éducatives conditionne la construction de notre intimité. La question du corps, de l'intimité corporelle, nous a paru prioritaire comme support de notre réflexion. Avoir un corps à soi, différencié, séparé du corps de l'autre, fait partie de la construction psychique. Comment l'identité propre et l'identité sexuelle Peuvent se déployer. Qu'en est-il pudeurs et des sentiments de peur quand les soins et l'hygiène corporelle obligent à s'exposer quotidiennement au regard et au toucher des professionnels qui accompagnent Comment entre professionnels partager des informations concernant une personne accompagnée en respectant un principe pendant un soin ou pendant un entretien. Les représentants de « Nous aussi » ont affirmé dans leurs demandes pour les élections présidentielles de 2017, être autonome, c'est pouvoir choisir. Et aussi, nous voulons une vie amoureuse, choisir et vivre notre vie de couple, vivre notre sexualité, choisir une contraception, nous marier, et nous paxer sans demander l'autorisation. La sexualité et l'affectivité qui se situent au croisement de l'intime et du collectif nous ont paru être l'autre point prioritaire à aborder. Les différentes formes que peuvent prendre les situations d'handicap nous obligent à questionner les notions de discernement et de consentement dans l'accès à la vie affective et sexuelle. Comment la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations d'handicap Les professionnels, dans leur mission de protection, pensent en priorité à la prévention des risques. Les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, les abus sexuels. Mais est-ce que le regard social, est-ce que nos représentations de la sexualité de la personne handicapée ne nous enferme pas dans des attitude restrictives de négation ou de surprotection. Comment évaluer la source le contexte de ces inaptitudes Nous vous proposons donc dans cette journée de choisir cette nouvelle facette du droit et du respect et des libertés de chacun. Voilà, je vais laisser la parole à Isabelle Vial, la directrice de la TD.